Un héros, c'est un personnage avec lequel ou laquelle, si c'est une héroïne, on vit euh, c'est quelqu'un qui nous parle, c'est quelqu'un euh, qui nous accompagne euh, dans différentes situations de la vie. Alors ça peut être des héros euh, réels et, ou des héros de fiction. Euh, moi j'ai choisi dans ce livre des, de raconter les rapports avec des héros de fiction. Mais ce sont des gens qui nous accompagnent tout au long d'une vie et qui parfois ouvrent une porte, nous glissent un mot, nous disent qu'il faut plutôt aller par là que par là, qu'il faut choisir plutôt ça que ça. Euh, je trouve que ce sont des gens avec lesquels on a un rapport extrêmement intime. Alors, pour faire le choix des différents héros euh, du livre, hein, les héros qu'on mérite, euh, j'en ai choisi une douzaine, enfin onze plus exactement, pour être précis. Euh, bah, ça, ça a été un peu un ordre chronologique. J'ai essayé de commencer euh, euh, avec mes souvenirs des, des premiers héros. C'est-à-dire, j'avais 6-7 ans au cours préparatoire à Brest. Euh, euh, C'est notre professeur qui nous lisait euh, toutes, les, toutes les semaines euh, un roman. Et, et j'ai souvenir... Euh, du mystérieux docteur Cornelius de Gustave le Rouge, c'était mon premier héros, enfin, c'était la première fois que j'attendais vraiment une histoire avec un héros, même si ce héros était quand même un fieffé salopard, euh, et puis après j'ai essayé de réfléchir, de retrouver un héros à l'adolescence, au début de l'âge adulte, et puis euh, après à la trentaine, Voilà, sans que ce soit vraiment très précis, mais que ça, que ça puisse euh, dessiner une chronologie, parce que je pense que les héros eux-mêmes se répondent les uns les autres et qu'ils interviennent à un moment donné de la vie. S'ils interviennent là, ils ne pas plus tard. Et s'ils interviennent plus tard, ils interviennent pas avant. Donc il y a une espèce de, de, de, de vie comme ça interne aux héros qui fait que j'ai choisi à la fois des héros de littérature et de cinéma. Euh, en essayant d'alterner les uns avec les autres, les garçons avec les filles, euh, voilà, donc ça s'est dessiné petit à petit, j'en ai abandonné malheureusement, euh, quelques-uns en route, et, euh, et puis voilà, j'en ai gardé une douzaine de, de mes 7 ans à mes euh, quasiment 60 ans. Je pense que l'héros, on en a euh, toute notre vie, effectivement, euh, pendant l'âge adolescent ou pendant l'enfance, ils nous construisent, ils nous racontent un peu des choses, et parfois ils nous racontent des choses qu'on qu ne comprend pas forcément. Et puis après, à l'âge adulte, on est plus raisonné, disons que l'enfance la, et l'adolescence, c'est le moment de l'instinct, de quelque chose de, de parfois un peu inconscient, et puis l'âge adulte, euh, ben, c'est là où on comprend pourquoi est-ce que... Euh, on tombe amoureux d'Hydric Berman, comme ça m'est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on s'attache euh, à Alice au Pays des Merveilles Pourquoi est-ce qu'on, tout d'un coup, euh, on se retrouve euh, intime avec un héros d'un du, roman de, de Jean Eschnoz euh, Donc ce sont des choses beaucoup plus conscientes, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus pensées, réfléchies. Mais les héros, euh, je pense que j'en ai encore d'autres à découvrir, enfin j'espère, euh, je crois qu'il nous accompagne vraiment euh, tout au long de notre vie et les et des nouveaux héros réapparaissent au fur et à mesure de l'existence. Alors au début, le livre, l'idée c'était effectivement de parler de, de mes héros, de mes héroïnes. En des chapitres, euh, voilà qui, qui regroupent un peu la, la chronologie de ma vie. Euh, donc, il y a docteur Cornelius, Ingrid Berman, euh, Alice au Pays des Merveilles, euh, Gérard Fulmard, de, de, de Jean et euh, etc. Octave dans la règle du jeu de Jean Renoir. Et puis, je me suis dit que peut-être qu'il fallait euh, les euh, intercaler entre tous ces personnages de façon à casser un peu le récit aussi. Euh, alors ce ne sont pas des personnages, mais ce sont des moments euh, dans un film ou dans, dans un livre qui tout d'un coup euh, nous frappent. Alors ça peut être euh, un sourire, un objet, euh, un, un morceau du corps, euh, un lieu, euh, des choses qui ne sont pas vraiment des héros, mais qui tout d'un coup nous racontent une histoire qui nous est intime. Euh, donc, ce sont des textes beaucoup plus courts. Effectivement, euh, une marche d'escalier dans euh, la, une nouvelle de, de, de Borges qui s'appelle l'Alef. le sourire dans un film très court des Frères Lumière euh, en, mille, euh, en, en 1895. Euh, ça peut être un dictionnaire aussi qui me fascine, le Gradus. Euh, ça peut être euh, voilà, plein, plein. Ça peut être un son, euh, ça peut être un lieu. Et ce sont des, des moments dehors des personnages qui, tout d'un coup, m'ont frappé et m'ont aussi parlé très intimement. Alors je ne sais pas si mon livre cultive euh, l'art de la nostalgie, mais en tout cas il cultive l'amour de la culture, l'amour de l'art, l'amour de la fiction, l'amour du récit, euh, euh, l'amour pour, euh, pour le livre, pour le cinéma... Euh, pour toutes ces choses imaginaires qui nous, qui nous, qui nous parlent euh, intimement et qui brassent. Alors évidemment tous ces héros, ce sont les miens, et ce sont euh, évidemment pas ceux des lecteurs et des lectrices de, qui liront ce livre, mais je pense qu'il y a quand même des points communs, euh, la façon dont on s'attache à ces personnages. Alors ça construit pas un, un, une nostalgie, ça construit vraiment un imaginaire commun, ça construit une existence. Et puis des personnages que j'ai pu euh, rencontrer quand j'étais adolescent, peut-être d'autres les rencontreront quand ils seront adultes. Donc c'est une espèce de grand brassage comme ça, romanesque, que j'ai voulu, euh, voulu mettre en scène et mettre en page.